Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler des nouvelles classes qui ont été annoncées par Blizzard pour World of Warcraft et qui arriveront du coup à Dragonflight. Alors je me permets tout d'abord de commencer par cette magnifique image d'un torrent mage, euh, bien sûr, pour rappeler tout simplement un petit truc. À l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire que nous sommes le euh, vendredi 29 avril 2022, il n'y a... Absolument aucune justification concernant l'arrivée de ces nouvelles classes sur des races dans World of Warcraft. Euh, contrairement du coup au dernier gros apport de classes par race qui était arrivé à Cataclysme, il y en a eu d'autres bien sûr, mais c'est surtout Cataclysme qui avait, euh, on va dire, été le plus permissif, et Cataclysme avait donné pas mal de justifications pour l'arrivée de ces classes. Notamment, on en avait parlé dans la vidéo sur Cataclysme, mais aussi euh, on a fait une vidéo de débunkage sur les torrens, j'en reparlerai après, et aussi sur les elfes de la nuit donc ça, c'est quelque chose de, euh, qui avait été bon, plutôt bien amené à cataclysme. On verra aussi que tout n'était pas bien amené à cataclysme à ce niveau-là. Mais pour le coup, euh, donc, peut-être qu'il y aura des justifications a posteriori, mais pour le moment, on n'en a pas. Donc, ce qui arrive dans cette vidéo, c'est surtout une vérification, une analyse que j'ai envie d'appeler une analyse de crédibilité. Est-ce que euh, c'est complètement euh, stupide ou est-ce que c'est pas un hasard, qui est ces nouvelles classes qui arrivent pour racines Là vous allez me dire, bon oh, tu casses les noisettes, tu vas nous donner les éléments. Oui pardon, pardon, mais je... il fallait que je le rappelle, c'est important. Euh, donc pour le moment, une grande nouvelle donc, sur World of Warcraft qui, a, euh, qui a, est arrivée en grand fracas, euh, tel euh, le marteau que vous voyez sur le côté qui a écrasé du verre, qui a explosé une fenêtre, de nouvelles classes pour certaines races. C'est une interview qui a été accordée à Mister GM, donc un youtubeur européen et un twitcher aussi, un streamer. Et du coup, pour Dragonflight, eh il y a ce nouveau combo de race classe qui arrive, de cette combinaison classe-race qui arrive, avec évidemment eh bien, un déchaînement de passion au sein de la communauté, avec des mais non, mais c'est pas possible, blablabla. blablabla. Du coup, ou d'autres gens qui sont très très contents de voir ces combos qui arrivent. Donc. C'est pas pour rien aussi que j'ai mis ce fond de cataclysme, hein, bien sûr, parce que c'est vraiment du, euh, ça fait vraiment écho à, à cette période. Donc, les rocs torrens, les torrens rock, donc les torrens assassins, les torrens voleurs, pardon. Euh, les, donc, vu que ça vient avec les torrens, ça vient avec les o rock Les draineilles, qui n'est pas écrit comme ça d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Euh, les lightforged, donc les sancte forge, Donc, en fait, tout simplement, c'est les quatre races qui n'avaient pas encore accès à la classe voleur. Donc c'est les dernières classes qui n'avaient pas accès à la classe voleur, et maintenant ils l'ont. Chez les mages, eh bien c'est la même histoire. La dernière race à ne pas avoir de mages, c'était Tauren, et du coup, son pendant de la race alliée, à savoir le tauren Oroch. Et pour ce qui est des prêtres, même histoire avec les orques et les Oroch qui n'avaient pas accès aux prêtres. Les tauren avaient accès aux prêtres grâce à Cataclysme, on y reviendra un peu après. Les Orocs ne l'avaient pas, et les orques non plus. Donc voilà, c'est corrigé. Euh, maintenant, ces classes-là seront présentes chez toutes les races euh, de World of Warcraft. Maintenant, évidemment, on se dit, non mais attendez, il y a un problème, et le truc qui fait débat, bien entendu, hein, c'est aussi pour ça que la miniature est comme ça, c'est le Torrent Voleur. N'importe quoi, n'importe quoi le Torrent Voleur. Un machin, un bœuf du 2-3 mètres de haut, euh, qui serait infiltré, qui tuerait des gens. Ça n'a aucun sens, c'est complètement ridicule, bien sûr du coup rappelons un petit peu ce qui est le voleur. j'ai fait une vidéo sur les classes mais le voleur c'est une classe qui est assez touche à tout hein, comme le guerrier et le chasseur, c'est des classes qui sont euh, j'ai envie de dire que c'est des classes qui, qui rentrent un petit peu dans le touche à tout c'est à dire que c'est des classes qui culturellement sont présentes chez toutes les races en fait. Hein. Euh, je veux dire pour ce qui est de l'idéal du voleur, toute race a ses messagers, ses éclaireurs, ses tueurs, ses assassins euh, euh, on va dire professionnels. Donc, c'est quelque chose qui est présent dans toutes les cultures, pour le coup. C'est rare qu'il y ait des, des classes qui soient vraiment présentes dans toutes les cultures. Mais pour le coup, c'est vrai que guerriers, chasseurs, voleurs, généralement, c'est une trinité qui fonctionne bien. Et en l'occurrence, eh bien, venons justement sur la culture taurenne. La culture taurenne, c'est quoi Revenons aux bases. Qu'est-ce qu'un tauren, globalement. Torren, on le caractérise par deux, deux éléments, alors bien sûr c'est un gros bœuf, mais à côté de ça c'est une sorte de Minotaur dans le monde de Warcraft, mais tout d'abord il a une affinité avec la nature, avec les éléments, etc. Ils sont vraiment très très proches de la nature, hein, le petit côté hippie bien sûr, euh, qui a d'ailleurs, pour, pour le passage, hein, la proximité avec des éléments, etc. ça a été parfois une justification de gameplay pour le lore, par exemple les voleurs, hein, les, les, les, les rogues, et eh bien Parfois, dans les, dans les argumentaires, etc., de Blizzard hein, officiels, parfois, ils disaient que euh, la furtivité n'était pas que de la furtivité naturelle en mode « on se camoufle », mais aussi de la furtivité magique. Par exemple, euh, les voleurs euh, morts-vivants qui pouvaient aussi utiliser la magie de l'ombre pour se camoufler. C'est un exemple. Donc, pour passer Fufu, euh, l'autre aspect, aspect très important de la culture torraine, c'est quoi C'est la chasse Mesdames et Messieurs, la chasse La chasse, et oui, puisque les torrens, hein, euh, pourtant vous êtes, je pense, euh, très euh, au courant que bah, les chasseurs torrens, c'est un truc qui existe, qui était, j'ai envie de dire, même euh, assez important à Vanilla. Peut-être que ça s'est perdu un peu plus euh, par la suite, mais à Vanilla, le euh, torren avec un énorme pistolet, ce qui n'avait d'ailleurs aucun sens, le pistolet, mais... C'était vraiment le, le côté chasseur. Et ça, pour le coup, on l'avait vu déjà aussi dans War 3. Leur proximité avec, par exemple, le Kodo et les Wyverns avait rendu les taurennes. Hein. Je rappelle que c'est grâce aux taurennes que les orques ont pu euh, chevaucher des Wyverns. Et les Kodo, bah, c'est leur bête de somme et c'est les, les animaux qu'ils chassent. C'est tout simplement hein, le parallèle avec les, la culture amérindienne. Les Amérindiens, les taurennes, sont des représentants euh, des natifs d'Amérique. Et du coup ce qu'on appelle les Amérindiens. Et en l'occurrence, hein, c'est pour ça les grands chefs, etc., etc. Les, les noms spécifiques des taurennes. Et au final, bah, qu'est-ce que faisaient les Amérindiens Ils chassaient des bisons. Le bison qui est représenté par le codo dans la culture taurène. Et comment on chasse, en fait C'est quoi le principe de la chasse C'est on se rapproche tout doucement dans les hautes herbes, ou pas dans les hautes herbes d'ailleurs, on reste en furtivité et on frappe pour pouvoir attraper notre cible. Est-ce que c'est pas un petit peu le principe du rogue en fait Je rappelle que les taurennes vivent dans les hautes herbes aussi, vivent dans les plaines. Du coup, pourquoi ce serait un problème en fait Pourquoi ne pourrait-il pas justement Donc en fait, je veux dire la furtivité, ça fait partie de la culture torène depuis très longtemps. Euh, j'ai eu aussi des excuses, j'en ai pas trop, euh, je voulais pas trop venir dessus mais j'ai eu des personnes me dire bah ils ont des sabots, des sabots ça fait du bruit. Alors oui, peut-être que vous avez croisé des chevaux qui marchaient sur des routes, effectivement, sur du bitume qui n'est pas naturel, et sur des routes en pierre, des routes pavées. Mais s'il y a autant d'animaux dans la nature qui ont des sabots, c'est aussi peut-être qu'il y a une raison, <rire> l'évolution a peut-être bien fait les choses. Donc euh, oui, quand on est en dehors d'une route euh, pavée qui n'est pas du tout du coup quelque chose euh, qui est une construction humaine, qui n'est pas quelque chose de naturel, euh, bah, pour le coup ça marche plutôt bien. Beaucoup d'animaux ont des, des sabots et ça leur permet, euh, et pourtant ils arrivent à se fondre dans le décor. Donc pourquoi ce serait un problème Je veux dire, quelqu'un qui a déjà été euh, un sanglier, c'est gros, un cerf, c'est gros, Et bah, allez trouver des cerfs et des sangliers dans une forêt, c'est pas si simple hein. Donc, euh, non, non, faut pas croire que parce que c'est un énorme machin, euh, ça peut pas se fondre dans le paysage, hein, c'est complètement, euh, complètement fou de, de, de penser ça. Euh, donc voilà, le, le rapport, hein, je le rappelle aussi encore une fois, hein, c'est les taurennes qui ont appris à domestiquer euh, les euh, wyvernes pour les orques, surtout les orques qu'ils ont domestiqué, mais c'est aussi grâce aux taurennes. Un autre aspect très très fort, c'est également le clan, dans le lore, hein, dans l'histoire, c'est le clan Grim Totem, le clan Totem Sinistre. Magatha, la chef du clan Totem Sinistre, et son clan, après ludo cataclysme qui est également la couverture arrière euh, a lancé un coup d'état sur Thunderbluff, donc la capitale des Torrens un hein, euh, python du tonnerre et au final et eh bien en une nuit elle a fait une sorte de nuit des longs couteaux où en gros elle a assassiné puisque c'était la grande rivale de Kern hein, le père de Bane, euh, donc pour les Bluetooth, donc pour les sabots de sang et au final et eh bien elle a fait tuer tous les grands leaders et tous les fidèles de Kern euh, de l'époque dans les différents bastions Torrens euh, par-delà enfin euh, en Kalimdor euh, lors d'une nuit où elle a fait assassiner tout ça par ses assassins personnels du clan Grim Totem. Donc, oui, le voleur Torrens, ça existe depuis Cataclysme, sauf qu'il n'était pas jouable, en fait. Puisque c'est du prélude au Cataclysme. Donc, c'est même pré-Cataclysme. C'est du What's cas <rire> Non, donc, c'est du, du Cataclysme. Du coup. Oui, c'est même dans le canon, les, les voleurs euh, et les assassins Toren. D'ailleurs, un petit point aussi sur les messagers. Hein, J'en parlais, le voleur, le côté euh, émissaire, le côté aussi ambassadeur, le côté, euh, le côté euh, éclaireur, assassin. et eh bien, il y a même dans Prélude au Cataclysme aussi. Alors, Je sais pas si c'était antérieur à Prélude, J'ai pas fait de recherche là-dessus. Mais euh, en tout cas, dans Prélude au Cataclysme, on a également les longs coureurs. Les longs coureurs, c'est quoi C'est les grands messagers Toren qui sont capables de parcourir de très grandes distances très rapidement et de se fondre dans le paysage pour pouvoir fournir des informations sans se faire révéler, repérer ce qui permet aux chefs Torren de placer leurs manœuvres de, de, de guerre en fait hein, de planifier des, des, des manœuvres de bataille et de guerre donc euh, bah non, c'est quelque chose qui existe et qui est plutôt bien représentatif maintenant il y, y a un autre aspect que je voulais dire mais c'est le dernier, c'est pas pour rien j'essaye de, de faire du plus solide au, au moins solide mais un autre élément qui arrive c'est que, bah, je le rappelle dans ma vidéo sur les classes le rock c'est pas qu'un assassin c'est aussi une classe touche-à-tout, comme je l'ai dit avant, notamment la piraterie. La piraterie, on la voit depuis Vanilla avec des torrens pirates, hein, notamment des Vanilla, le torrent des j'ai oublié le nom, peut-être que vous l'aurez dans les commentaires, euh, qui est présent dans les Dead Mines, donc les mortes mines, euh, des torrens pirates, on en a. Après, pourquoi je l'ai dit en dernier, c'est pas parce que ça existe que c'est une justification solide. C'est de la merde, les tauren pirates c'est de la merde Je veux dire le principe des tauren c'est justement que c'est des mecs qui vivent dans des Dans des grands, euh, dans des grands éléments, des, grands, des hautes herbes etc Alors qu'il y ait un ou deux tauren pirates pourquoi pas Mais à la base c'est pas du tout euh, Ou alors il faut que ce soit un peu justifié comme ça En mode bah justement il, il adore l'inconnu tout ça tout ça Mais les tauren ils vivent dans un environnement très spécifique Dans les messas à la limite Mais surtout des hautes herbes Donc genre c'est pas du tout des navigateurs, pour le coup. Alors oui, ils peuvent avoir 2-3 petits bateaux pour euh, remonter un fleuve, mais c'est pas de la, de la haute mer. Et euh, de toute façon, les pirates dans Warcraft, ça n'a jamais été traité très sérieusement. Donc euh, je sais qu'il y en a certains qui disent « bah oui, euh, c'est logique, regardez le rogue out load, ça, tout ça. » Pour le coup, je, je pense pas que ce soit l'élément le plus euh, comment dire le plus solide, mais ça a le mérite d'exister. Donc je l'énonce, le, je le, je même si pour moi, c'est pas, euh, pas vraiment là-dessus qu'on va se baser. quoi. Ensuite, les Draenei voleurs. Alors ça, pour le coup, ça a moins choqué les joueurs hein, dans, dans les réactions que j'ai pu voir. Euh, et mais du coup, bah, si, on, si on prend un petit peu ce qui a été fait avant, on sait qu'il y a une proximité entre les Draenei normaux et les Roués, les Draenei Roués, euh, via euh, notamment le rapprochement fait par, euh, par Velen. Et au final, c'est comme ça que euh, avait été justifiée l'apparition des chamans Draenei. C'est qu'en fait, avec euh, la culture, enfin avec les Roués, eh bien les Roués avaient appris le chamanisme aux Draenei normaux normaux bon voilà la normalité de ça tout ça et du coup c'est vrai que en soi bah ça pourrait être la même justification là je fais vraiment euh, comme il n'y a pas de justification actuelle alors attention justement quand il n'y a pas de justification officielle de vouloir essayer de trouver des plans sur la comète mais au final ça c'est quelque chose qui a été fait pour la race Draenei avec les chamans les roués on les connaît avec Warcraft 3 etc c'est des, des petits furtifs euh, qui donc en soi genre les Draenei voleurs euh, c'est ça pourrait être justifié comme ça de manière officielle même, mais j'aime, encore une fois, j'aime pas trop cette manière de faire tant que c'est pas Blizzard qui l'a fait en fait. Parce que bah, Blizzard, euh, c'est eux qui écrivent le canon, c'est eux qui écrivent l'histoire. Quand c'est un joueur qui le fait, je suis pas fan. Donc, mais bon, j'en parle parce qu'il y a quand même ce. On a déjà eu un cas par le passé. Mais tout simplement, en fait, euh, le, les Draenei voleurs, le principe c'est que c'est quand même une race qui pendant plus de 30 ans s'est camouflée aux yeux du monde. Et oui, faut pas l'oublier, les Draenei, ils, euh, ils ont subi un génocide par la horde des orques qui était dans l'ombre, tout simplement, dominé par, par les démons. Mais au final, eh bien, pendant plus de 30 ans, les Draenei se sont cachés en Draenor, l'Outre-Terre, et ont réussi à survivre face à la traque des, des orques et de la horde. Et ensuite, carrément face aux démons, quand a, voilà, le... quand Draenor est devenu l'Outre-Terre et qui est maintenant un monde démoniaque, eh bien les démons étaient sur la... Étaient sur la planète et pourtant eh bien, ils ont réussi à rester à couvert. Donc une race qui arrive à se cacher depuis 30 ans, et c'est d'ailleurs pour ça que les Draenei dans Warcraft 3, ils avaient autant et Kakama et les Draenei étaient la force de frappe invisible euh, des Illidari, c'est pas pour rien, c'est parce que justement ils ont appris à se camoufler, à se cacher aux yeux euh, des étrangers, enfin des, des menaces potentielles. Donc en soi, c'est pas quelque chose qui. Euh... C'est pas quelque chose de déconnant de voir des Draenei Rogue. Euh, autre point, le.. Faut pas oublier aussi dans tout simplement Rise of the Horde, donc dans l'Ascension de la Horde que je suis en train de lire en ce moment euh, on a aussi pas mal d'éclaireurs, de messagers et notamment bah, de chasseurs euh, qui sont présents, qui sont là hein, des trappeurs, hein, qui sont là pour euh, essayer de, de, de, de chasser tout simplement des Talbuk, chasser la menace, prévenir les menaces Ogres et Ogron et ensuite les orcs carrément donc c'est pas, pas quelque chose qui sort de nulle part en mode mais ça n'a aucun sens ou quoi que ce soit euh, également arrive avec World of Draenor justement les, les chasseurs de Talmor de Telmor, la ville de Telmor dans l'Ascension de la Horde qui était pas du tout présente en Outre-Terre, à World of Draenor, eh bien, on va revenir là-dessus et on va carrément créer un nom pour ces chasseurs et pour ces, pour ces éclaireurs, c'est tout simplement les Rangari, les Rangari Draenei qui sont en gros euh, la, pas la police secrète, mais les émissaires, les éclaireurs et les mecs qui veillent un petit peu, qui regardent un petit peu, qui surveillent toutes les menaces qui pourraient envahir euh, leur, euh, leur domaine. Et en plus, il bah, faut pas oublier, mais on a euh, les assassins et Eredar. Et oui, les Draenei sont des Eredars. Alors vous allez me dire oui mais ils combattent pas pour la Légion ardente, ce ne sont pas des Manari, oui bien sûr, mais euh, bah, ils ont des assassins en fait, <rire> donc euh, même les Eredar justifient aussi l'arrivée d'assassins euh, Draenei tout simplement, Bon, encore une fois c'est la dernière qui arrive, <rire> la justification peut-être la moins solide qui est en dernière bien sûr. Ensuite, attaquons les Mages Et là, les Mages beaucoup vont se dire « Mais attendez, ça n'a aucun sens. » Surtout qu'on imagine bien les Mages avec euh, les grandes robes, euh, la baguette, etc. Et je suis d'accord, le Mages c'est de la merde. On va pas se mentir, le Mages c'est de la merde. Mais en fait, pourquoi eh ben, ça ne me choque pas Pourquoi ça ne me choque pas, du coup, euh, le Mages C'est tout simplement la dernière race qui n'avait pas accès aux Mages. Vous allez me dire oui mais ça c'est pas un justificatif malgré c'est pas parce qu'ils ont pas accès euh... mais en fait je vais tout simplement vous renvoyer vers ma vidéo sur les chevaliers de la mort. Quand on donne n'importe comment à n'importe qui, et ben bah, la réponse c'est bah oui mais ok mais alors pourquoi pas eux Si tout le monde y a le droit au mage, pourquoi Pourquoi les taurennes n'y auraient pas le droit en fait C'est exactement la même, le même problème qu'avec les DK. Ils ont ouvert les vannes et les ont donné à n'importe qui en faisant n'importe quoi. Il manquait les races alliées et les pandarennes. Les DK, ça a choqué les gens. Oh, des vulpères, un DK, ça n'aura aucun sens, blablabla. Bla bla bla bla bla. Pourquoi, du coup, les mages torrents, ce serait un problème Pourquoi, en fait La magie arcanique dans Warcraft, c'est pas comme dans les autres univers de Rick Fantasy où euh, toutes les... tout le monde peut faire de la magie, etc. Dans Warcraft, la magie, c'est très spécifique. Alors, elle peut prendre plusieurs formes. Magie druidique, magie naturelle, magie sombre, magie enfin magie noire, magie claire, ça, ça, ok. Mais là, la magie arcanique spécifique, c'est quelque chose de très précis. Et c'était surtout les elfes et les humains. Le problème, en fait, c'est que cette classe est passée de spécifique, de spécialisée, à YOLO. Est <rire> passée de, de spécifique à on ouvre à toutes les portes, en fait. On ouvre à tout le monde. Et ça a commencé des vanilla les, les trolls mages. C'était en mode bah oui les Loa etc. Bah oui mais ils avaient les fallait mettre les chamans, trolls. Fallait pas mettre les. Fallait pas mettre les, les mages. Mais gameplay, bah, le problème c'est que les la horde n'aurait pas eu de mages, donc comment on fait, blablabla. A Cataclysme du coup euh, carrément arrivent les orques mages. Euh, je crois d'ailleurs que la justification d'époque était que c'était les réprouvés qui leur avaient appris la magie, bien sûr pas de problème, hein. grosse connexion entre les morts vivants réprouvés et les orques de la horde, hein. énorme connexion bien sûr, donc euh, qu'on a vraiment pu voir à de nombreuses reprises hein. vraiment le Garoche et Sylvanas s'entendaient très très bien donc en vrai, genre le problème c'est qu'ils ont déjà ouvert des Vanilla avec les trolls mages, ça sortait un peu de nulle part, alors je suis d'accord que les trolls de base de toute façon leur classe c'est de l'inclassable Parce qu'ils représentent les lois, les esprits tout ça Donc en gros toutes les classes sont là Et globalement pourquoi elles sont là c'est parce que bah, En gameplay c'est très dur à faire J'ai fait une vidéo sur les classes mais Pour le coup Les orques, même les nains hein, Les nains à, à cataclysme On leur donne la, la magie C'est quoi la justification Alors les chamans c'est les wildhammer, donc les marteaux hardis okay. Les démonistes c'est les sombres-fer Les dark iron, ok Et au milieu de ça les mages. Et en fait, les mages, c'est... Bah oui, mais pff, vu que les sombres fers, ils font de la magie noire, tout ça, tout ça... Euh, bah, pourquoi pas aussi de la magie normale, hein, plus traditionnelle. Ok. <rire> mais... Ça N'a pas de sens quand même en fait. Alors je suis le premier à dire que souvent démoniste euh, magie, enfin magie classique, c'est assez proche, bien sûr. Mais aussi des par exemple, les orques, eux, ils ont fait la transition entre chaman à démoniste. On va en reparler après. Ils sont pas passés par la case mage, ça c'est plutôt humain et elfique. Donc euh... Pff, les... Pff, pour ça, genre les mages torennes, oui, ça n'a aucun sens. Mais est-ce qu'il faut gueuler sur les mâches Bah Le problème c'est que c'était la dernière race à ne pas l'avoir, alors pourquoi il l'aurait pas Voilà, tout simplement. <rire> tout simplement. Ah, du coup Passons aux prêtres, à la prêtrise, avec les orog prêtres. Alors je ne vais pas revenir à fond les ballons là-dessus, puisque j'ai fait la vidéo sur les paladins, et elle est très très liée aux prêtres, hein, tout simplement, puisque euh, la vidéo sur les torrents paladins, hein, souvent euh, ça fait écho. D'ailleurs là, j'en ai reparlé un petit peu, parce que souvent les commentaires c'est, ah oh là là, voleurs taurennes ça n'a aucun sens, c'est la même hérésie que les taurennes paladins, bien sûr. Et au final, bah, ce sont des prêtres d'Anche, Anche est le dieu du soleil pour les taurennes, je rappelle que pour ceux qui diraient oui mais c'est une création de cataclysme bien ou pas bien faite, je rappelle que Devania et Torren dans leur voiceline arrêtaient pas de dire que le soleil marche avec vous, etc., etc. Donc il y avait déjà cette proximité avec la lumière du soleil. Et globalement je le rappelle aussi, Prêtre est une classe qui Devania et Alors elle n'était pas donnée à toutes les races, c'est sûr, mais Prêtre à Vanilla est donnée à beaucoup beaucoup de races, un peu en mode YOLO. Puisque Avania, le prêtre, vidéo sur les classes encore une fois, eh bien, incarne les rites et les croyances de chaque race. Spécifiques à chaque race même. Donc, en soi, ils ont essayé de les donner à tout le monde. Et c'est pas si déconnant que ça. Le problème, c'est plus dans le gameplay, où on a, avec le temps ouvert, la prêtrise à beaucoup de races. Mais d'un autre côté, dans le gameplay, on l'a de plus en plus spécialisé. Pour lui donner une identité de classe. Vidéo sur l'ombre et, et les prêtres. Un jour, je ferai... Euh, la lumière justement spécifique mais on l'a de plus en plus spécialisé en mode eh bien en fait c'est plus des magies noires c'est plus de la magie noire c'est de la magie du vide spécifiquement alors comment c'est de la magie noire donc ça pouvait être d'origine démoniaque magie obscure euh, loa esprit tout ça tout ça magie de la mort ou euh, magie du vide le problème, c'est qu'on a vraiment spécialisé, on a vraiment euh, décortiqué le truc, en mode, fait, c'est de la magie du vide, la magie euh, liée aux dieux très anciens, tout ça, tout ça. Et du, de l'autre la, de côté, la lumière vraiment euh, divine, bon, ça, pour le coup, la lumière s'est restée assez ouverte, et le truc, c'est que... Euh ça crée une certaine dissonance, je dirais. Parce que d'un côté on l'ouvre à tout le monde en mode bah oui bah chaque race a ses croyances personnelles donc ça passe. Mais de l'autre, bah ouais mais si tu fais de la magie obscure, c'est forcément lié au vide. Et ça c'est un problème. À côté de ça, du coup, le prêtre orc, vu qu'on a le prêtre au roc, prêtre au roc qui est du coup, bah c'est un tauren normal, donc ça en devient un prêtre d'Anché, le prêtre du soleil. Pourquoi ce serait différent avec les roc Non. Le petit bémol, le petit bémol, c'est que le prêtre au roc arrive, mais le paladin au roc n'arrive pas et ça ça je n'ai pas de je n'ai pas de réponse ça n'a aucun sens c'est un oubli à mon avis parce que ça n'a aucun sens euh, le paladin au rock euh, bah, il a tout à fait sa place donc euh, alors le problème encore une fois vidéo sur les torrens paladins, paladin le problème c'est plus euh, les, les stuff etc qui sont pas très culturels par rapport aux torren mais vous pouvez tout à fait les, les personnaliser comme vous le voulez c'est ça aussi qui est bien mais du coup, oui, pourquoi les, les Ouroch, le paladin n'existe pas Ça n'a aucun sens. Si les, enfin, en fait, la moitié du chemin a été faite. Je rappelle qu'à Cataclysme, arrive le paladin taurenne et le prêtre taurenne, dans la justification euh, des soldats et des prêtres d'Anche. Du coup, si les horocs ont accès à la prêtrise, pourquoi ils n'ont pas accès au paladin Ça, Ils ont fait la moitié du chemin, je, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. A côté de ça, revenons sur le prêtre orc, euh, c'est assez... Euh, ça aussi, ça, ça fait un petit peu débat le prêtre orc, ça sort d'où, c'est quoi cette histoire Alors bien sûr, on va reprendre la justification officielle pour les magars, parce que le mage, euh, le prêtre, pardon, chez les magars existait déjà. C'était quoi C'était en gros des chamans donc, de l'outre-terre alternative, des, cha des, des chamans Shadowmoon qui avaient été corrompus par l'étoile noire, en gros les euh, narus du vide, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et en fait... Ce que Blizzard avait expliqué en interview, c'est que c'était surtout un état transitoire entre le chaman et le démoniste. En gros, c'était des chamans obscurs liés à la magie du vide, tout ça, tout ça. Et en fait, bah, dans notre timeline, il pourrait tout simplement dire que c'est les magars qui viennent de la drainer Alternative qui ont appris aux orques normaux leur culture. Oui, pourquoi pas Bon, je trouverais ça pas terrible, mais pourquoi pas Ça, c'est la facilité, on va dire. Mais sinon, en fait, tout simplement, bah, tu reprends la même manière. En fait, l'état transitoire entre chaman et démoniste, le parcours qui a fait ne notre Ner'Zhul hein, également, passer bah, de chaman à démoniste, et bien bah, l'état transitoire c'est le prêtre-ombre en fait. Le prêtre-ombre qui du coup est euh, l'état intermédiaire en fait entre chaman et démoniste. Ça pourrait tout simplement être, être le cas. Et du coup, bah, on inclut aussi les Shadow Moon qui sont dans la Horde, et donc prêtre-ombre, bah, pas de problème. Le truc, le truc, ça pourrait aussi, si vraiment on veut garder la spécificité du vide, ça pourrait aussi être des anciens Twilight Hammer, des anciens démonistes du, du clan Twilight Hammer, donc du marteau du crépuscule, qui continuent à servir la Horde, parce que certains sont restés fidèles à l'Horde, même si la plupart, bien sûr, bah, font marteau du crépuscule, donc euh, le vide, les DTA, blablabla. Mais en fait, la même le même principe qu'à Vanilla, il y a des démonistes orques pourrait tout à fait s'appliquer en mode, bah en fait, il y en a qui sont restés fidèles à la Horde, et ils utilisent la magie noire qu'on leur a apprise spécifiquement, mais pour le bien de la Horde. Bah voilà, vous avez vos prêtres du vide, plutôt que juste le prêtre ombre, vous avez le prêtre du vide avec les Twilight Hammer, qui seraient en gros des démonistes vraiment vide vide dans l'idée. Et enfin, euh, un truc sur lequel je vais revenir, c'est que le prêtre orc, donc à la base c'est la classe qui voulait être représentatif de toutes les croyances le problème c'est que bah du coup par exemple chez les ailes de la nuit ou les orques et eh bien en fait il y avait les chamans et les druides qui étaient justement les prêtres mais avec une spécificité plus proche justement où on pouvait vraiment en fait en gros certaines races n'ont pas eu la classe qui incarnait le prêtre les orques les taurennes et les ailes de la nuit eux ont eu cette classe là le druide et le chaman donc c'est vrai que ça c'est un petit peu le, le souci et comme je l'ai dit encore une fois ça se spécialise de plus en plus entre lumière et vide plus que magie blanche et magie noire donc c'est un problème aussi et plus que croyance tout court donc un truc aussi je vais vous mettre en garde préparez vous à l'avenir mais avec les arcs d'irel qui ont été confirmés euh, peut-être la prochaine extension, peut-être dans deux extensions ou quoi que ce soit, il y a Irel qui va jouer un rôle de nouveau dans World of Warcraft et on sait qu'il y aura probablement un truc un jour sur la lumière, genre les croisades de lumière, blablabla. bla Et avec le scénario Magar, bah préparez-vous, les prêtres et les paladins orcs emprunts de lumière, fou, parce qu'à l'heure actuelle en fait les prêtres orcs sont plutôt censés être obscurs, il n'y a pas vraiment de prêtres lumineux, c'est plutôt des prêtres, comme je vous ai dit, c'est plutôt de la magie sombre. Mais préparez-vous, un petit peu à l'image de, des prêtres euh, morts vivants de Vanir en fait. Ou sur le papier, bah, le prêtre, si vous voulez faire hein, vraiment un prêtre RP mort-vivant, bah il est uniquement prêtre ombre. Hein. Pas prêtre de la lumière. Ou alors, bah, la lumière sur le papier, ça tue les morts vivants. Enfin, ça, ça leur fait très très mal quoi. Donc, euh, sauf s'ils sont un peu mazos, ce qui est tout à fait possible aussi avec les réprouvés. Euh, sur le papier, c'est vraiment de la magie noire en fait. Et là, c'est un peu le pareil avec les orques. Mais préparez-vous, avec le scénario Magar, on a les empreintes de lumière. Les empreintes de lumière, c'est des orques. De lumière, donc des pas malins, comme j'aime bien les appeler, les paladins orques de lumière, et du coup bah des prêtres orques de lumière. Ça, ça risque d'arriver, Ça risque d'arriver dans World of Warcraft. Préparez-vous. Et ce serait pas, ça sortirait pas de nulle part du tout. Pour le coup, puisque on attaque les combos de classe, et bien moi je dois revenir aussi sur un point. C'est pourquoi tout est le toujours pas toujours pas de combinaison pour les deux races, les, de, les deux dernières races à être arrivées dans une extension par deux, euh, c'était les gobelins et les warguns. Les gobelins et les warguns qui n'ont toujours pas la possibilité de jouer moine ce qui n'a absolument aucun sens je veux dire d'un point de vue l'horistique déjà les moines c'est le principe c'est que c'est les maîtres brasseurs euh, et les voyageurs de l'île vagabonde, euh, pandaren qui ont appris la voix des moines la voix moniale à la plupart des races etc grâce à leur voyage et tout et ils ont transmis cette, cet héritage et on le voit en jeu en plus on le voit en jeu avec les maîtres brasseurs et les maîtres de classe qui sont présents un peu partout et le problème c'est que en plus, pour les Warguns c'est parfait. Le principe des Warguns c'est aussi d'essayer d'apaiser leur colère intérieure, etc. C'est un peu le travail qu'a fait Greymane. C'est la quête d'héritage des Warguns avec l'armure ancestrale, tout ça, tout ça. Donc le moine, moine wargun d'un point de vue RP, d'un point de vue euh, histoire, c'est juste parfait, en fait. Et en plus, comme ils se bat à main nue et tout, on pourrait vraiment les voir se battre avec leurs griffes. C'est probablement l'un combo de des combos de classe les plus attendus. Et je ne comprends pas pourquoi c'est toujours pas disponible quand ils, sont, quand ils font des trucs comme ça. Et le pire, parce que surtout, en fait, il faut comprendre que c'est un souci de gameplay. C'est surtout des animations qui ne sont pas forcément faites, parce que bah, les animations des moines, ils les avaient bossé avant, enfin pendant ou avant la sortie de Cataclysme. Et du coup, bah, les gobelins et les warguns, ils venaient d'arriver, donc ils n'ont pas eu cette possibilité. Mais en fait, les vulpérins à BFA, je peux jouer moine et les vulpérins. vous allez me dire, pourquoi tu parles des vulpéens bah Les vulpérins utilisent le squelette d'animation des gobelins. Donc, sur le papier, on a déjà le squelette d'animation pour les gobs. Il faudrait revoir deux, trois trucs, mais globalement, il est là. Donc, l'absence de possibilité de jouer moine pour gobelins et, euh, et wargun est un problème, je trouve. Vraiment, ça. c'est ça que ce genre de nouvelles devrait relancer. Ce genre d'attente de, de, et de demande qui, d'un point de vue lore, est OK. D'un point de vue gameplay, semble pas mal se rapprocher. Donc, pourquoi pourquoi c'est toujours pas là Maintenant c'est avec ce genre de questionnement aussi Avec ce genre de, de, de, de choses Il y a la question du bah, Laisser ouvert à tout le monde euh, Toutes les classes possibles à toutes les races C'est parfois pas si compliqué Que trouver des justifications Et c'est vrai, c'est vrai parfois ce serait pas si compliqué On pourrait imaginer tout à fait euh, Des euh, elfes de la nuit chamanes Des elfes de sang druides Ou des trucs comme ça Ce serait pas si déconnant que ça Ça peut être justifié même si ça semble complètement hors de propos, ça pourrait tout à fait justifier. Le souci, en fait, c'est que Blizzard veut quand même garder certaines spécificités culturelles. C'est pour ça qu'il y a les classes un peu passe-partout, comme je les ai évoquées, guerriers, voleurs, chasseurs. Ils, malheureusement, ils intègrent le mage et le prêtre. Euh, prêtre un peu moins malheureusement, mais le mage, en tout cas, a clairement été intégré dans toutes les races. Je suis moins d'accord avec ce genre d'aspect. Mais pour le coup, c'est vrai que guerrier, voleur, chasseur, pour le coup, c'est tout à fait logique. Et les prêtres, on peut comprendre... Avec euh, voilà, la culture, enfin chaque, chaque race a son culte, donc c'est pas si déconnant que ça. Le problème en fait, il faut quand même garder des, certaines spécificités. Par exemple, plus sur les classes plus spécialisées comme le chasseur de démons, sur le papier le chouet de la mort, mais bon ça ils l'ont <rire> rendu accessible à tout le monde, euh, le druide, le chaman, qui sont beaucoup plus spécifiques même dans leur, euh, leur représentation, et même le paladin aussi, hein, le paladin également. Donc... Et il y a un autre point aussi qui est super important, c'est il faut éviter que, parce que c'est une réalité du terrain malheureusement, c'est que certaines, la plupart des races les plus jouées sont les classes les plus proches de l'être humain, à savoir humain, elf C'est les, les deux races, et quand je dis elf, c'est elfe de la nuit, elfe de sang, elfe du vide, tout ça tout ça. Et le problème c'est vrai que ça peut amener, et pourtant vous savez que j'adore les elfes, j'adore les elfes de la nuit, vous le savez, j'ai fait une playlist sur les hauts elfes, vous le savez. Beaucoup de gens, parce que je n'aime pas les elfes de sang, ils n'ont rien compris, j'adore aussi les elfes de sang, il faut juste les aimer pour, les... pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'on s'imagine qu'ils sont. Euh, et du coup c'est vrai que j'aime beaucoup... beaucoup les elfes, les races elfiques, dans la plupart des univers de Rogue Fantasy d'ailleurs, mais en fait le problème c'est qu'il y a un moment donné où les elfes ne sont pas censés être nombreux dans Warcraft. Et c'est vrai qu'on est un peu dans World of Elfcraft et il faut éviter ce genre de choses, il faudrait éviter quand même. C'est pour ça que les elfes, il ne faut pas leur donner toutes les classes, ce n'est pas possible. Sinon, je veux dire, c'est déjà un tiers de la horde. Les, les elfes de sang, c'est déjà, en termes de joueurs, la population, c'est un tiers de la horde. Donc il faut garder des spécificités culturelles, c'est important. Ça reste important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis. J'espère avoir peut-être débunké 2-3 idées reçues au passage. On se dit à bientôt pour de prochaine vidéo. À plus, dans le Nexus. Salut euh, Je vous ai manqué C'est moi C'est le démon. Le démon qui vous rappelle. De liker cette vidéo, de suivre les réseaux sociaux, comme vous voyez mes petits doigts qui montent le Youtube, le Twitter, le Facebook. Alors cliquez pas dessus, hein, ça marchera pas. C'est plus un rappel, un indicateur. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Bon l'autre con, il a tout dit de toute façon. Allez.